Quelques questions sur la formule de okumura Ata cos de 231. On considère un milieu urbain avec alpha égale 4. Un émetteur à un endroit donné, un récepteur à une distance donnée qui reçoit une puissance. Si on multiplie la distance par 2, alors la puissance reçue est-elle multipliée par un seizième, un quart ou un demi Si on conserve la distance, mais qu'on change de fréquence et qu'on passe d'une fréquence donnée à une fréquence double, alors, toutes chose égales par ailleurs, la puissance reçue est multipliée par un seizième un quart ou un demi